Conversation en français. Partie 1. 70 phrases de conversation en français. 1. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Deux. Mon nom est Jean. Mon nom est Jean. Mon nom est Jean. Trois. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quatre. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Marie. 5. Comment t'appelles-tu Comment t'appelles-tu Comment t'appelles-tu 6. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul. 7 Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Huit. Je m'appelle Fabie. Je m'appelle Fabie. Je m'appelle Fabie. Neuf. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Clara. Je m'appelle Clara. Je m'appelle Clara. Onze. Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Douze. J'ai vingt ans. J'ai vingt ans. J'ai vingt ans. Treize quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? 14. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. J'ai 26 ans. 15 Comment allez-vous monsieur Comment allez-vous monsieur Comment allez-vous monsieur 16 Je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. 17. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? 18. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. 19. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que... Tu as. Qu'est-ce que tu as? Vingt. Je suis malade aujourd'hui. Je suis malade aujourd'hui. Je suis malade aujourd'hui. Vingt-et-un. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. 22 Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. Vingt-trois. Comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider? vingt Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Comment puis-je vous aider aujourd'hui? 25. Je ne peux pas travailler aujourd'hui. Je ne peux pas travailler aujourd'hui. Je ne peux pas travailler aujourd'hui. 26. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. vingt Je suis désolé du dérangement. Je suis désolé du dérangement. Je suis désolé du dérangement. 28 Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous aujourd'hui? 29. Je vais bien. Merci. Je vais bien. Merci. Je vais bien, merci. Trente. À demain. À demain. À demain. Trente et je suis désolé de ne pas venir demain. Je suis désolé. Je ne peux pas venir demain. Je suis désolé. Je ne peux pas venir demain. 32. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? 33. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? 34 Excusez-moi, où est la banque? Excusez-moi, où est la banque? Excusez-moi, où est la banque? 35 Tourne à gauche. Tourne à gauche. Tourne à gauche. six Tourne à droite. Tourne à droite. Tourne à droite trente Allez tout droit. Allez tout droit. Allez tout droit. Trente-huit. Merci pour votre temps. Merci pour votre temps. Merci pour votre temps. Trente-neuf. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quarante. De rien, de rien, de rien. Quarante et un. Pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Quarante-deux. Je veux. Je veux. Je veux. quarante-trois. Je veux manger. Je veux manger. Je veux manger. quarante-quatre. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Quarante cinq. J'ai besoin. J'ai besoin. J'ai besoin. Quarante six. J'ai besoin de trois. J'ai besoin de trois. J'ai besoin de trois. Quarante-sept. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Quarante-huit. J'ai soif. J'ai soif. J'ai soif. Quarante-neuf. Je suis fatigué en ce moment. Je suis... Fatigué en ce moment. Je suis fatigué en ce moment. Cinquante. Je suis fatigué de trois. Je suis fatigué de trois. Je suis fatigué de toi. 51 Où est le marché? Où est le marché? Où est le marché? 52 Où est l'entrée? Où est l'entrée? Où est l'entrée? 53 Que voulez-vous? Que voulez-vous? Que voulez-vous? 54 Nous voulons marcher. Nous voulons marcher. Nous voulons marcher. 55 Que veux-tu? Que veux-tu Que veux-tu 56. Je veux des tomates. Je veux des tomates. Je veux des tomates. 57 Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte? 58 Combien coûte un kilo de viande Combien coûte un kilo de viande? Combien coûte un kilo de viande? 59. Un kilo de viande coûte 35 euros. Un kilo de viande coûte 35 euros. Un kilo de viande coûte 35 euros. 60. C'est cher. C'est cher. C'est cher. 61. C'est moins cher. C'est moins cher. C'est moins cher. 62. Je prends 2 kilos de viande. Je prends deux kilos de viande. Je prends deux kilos de viande. Soixante-trois. Où est la sortie? Où est la sortie? Où est la sortie? Où est la sortie? 64 Où sont les taxis? Où sont les taxis? Où sont les taxis? Soixante-cinq Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Où veux-tu aller? Soixante-six. Je veux aller à... Je veux aller à... Je veux aller à 67. Où voulez-vous aller? Où voulez-vous aller? Où voulez-vous aller? 68. Je veux aller à je veux aller à je veux aller à soixante-neuf. Arrêtez-vous ici. Arrêtez-vous ici. Arrêtez-vous ici. 70. Merci. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous entraîner avec nous, avec cette vidéo. Au revoir. Ciao.